Chers amis, savez-vous ce qu'est le caviar Eh bien, c'est du poisson pané, bien évidemment <rire> eh, eh bien, on va parler de poisson pané aujourd'hui parce que notre sujet, c'est nos garanties des dépôts euh, en banque. Et évidemment, et si vous ne voyez pas le rapport, c'est que eh bien, euh, nos garanties de dépôt euh, bancaire, euh, ça existe autant qu'un banc de poisson pané dans les filets des pêcheurs. Et je prends cet exemple non pas pour choquer, mais parce qu'il est, à mon avis, très juste. C'est-à-dire que vous pourriez bien avoir une loi qui vous dise que les poissons panés existent, vous pourriez bien avoir tout un aréopage d'experts très sérieux, avec des mots très compliqués, qui viennent vous expliquer tous les détails de l'anatomie du panem piscicorius findus que euh, cela ne changerait strictement rien à l'affaire, et si vous avez mis un jour des palmes et un tuba euh, et, que vous êtes, et un masque, et que vous avez plongé la tête sous l'eau pendant plus que 12 secondes, euh, vous savez très bien à quoi ressemble un poisson, si vous avez ouvert un livre d'anatomie pareil, mais... Si à l'inverse, vous n'avez jamais fait ça, si vous vous êtes resté scotché euh, euh, au divertissement de vos écrans euh, et que vous n'avez jamais, jamais sorti du bitume de votre ville, après tout, pourquoi pas Et qu'est-ce que vous y connaissez, vous, aux liquidités bancaires Est-ce que vous avez déjà mis la tête dans le grand océan des liquidités financières au final, euh, sans doute pas grand-chose, et on peut même pas vous le reprocher. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire de la garantie des dépôts, c'est comme les, les bancs de poissons panés dans l'Atlantique Sud, euh, pour quelqu'un qui, qui connaît un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, euh, la manière dont fonctionne le système financier, c'est une blague, mais alors à un niveau de, de, de, de, de, de stupidité effarante, alors que pour plein d'autres, euh, ça a l'air que c'est quelque chose de très sérieux. Et, et si j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je me rends compte sans doute un peu tard de l'espèce de puissance... Euh, de cette force d'incantation de vous répéter jour après jour après jour, « Si, si, vous inquiétez pas, il euh, n'y a pas de problème, vos dépôts sont assurés, tout va bien. Euh, » Et, et c'est particulièrement vicieux en plus, alors qu'au fond, on sait très bien que ce n'est absolument pas le cas, mais ce n'est absolument pas le cas euh, de manière bizarre. Et il vaut le, ça, ça vaut vraiment le coup de reprendre le truc un, un peu à la base, de bien comprendre de quoi il s'agit, euh, et euh, pour pouvoir ensuite éventuellement euh, prendre des décisions sur ce qu'on fait avec notre argent, notre patrimoine, etc. Euh, et quand je dis que c'est particulièrement vicieux, euh, c'est que... Le, le, le, le, le... quand je dis que vos, vos fonds ne sont, sont pas garantis, je ne suis pas en train de dire que euh, vous allez vous réveiller un jour et puis vous n'aurez euh, plus rien sur votre compte en banque, le truc aura été lessivé par une faillite c'est pire que ça en fait, je suis en train de vous dire que ça fait déjà une bonne quinzaine d'années, une petite quinzaine d'années pardon, que c'est ce qui vous arrive à bas bruit petit à petit, tout doucement, c'est la grenouille dans le pot d'eau chaude et que c'est en train de s'accélérer, mais euh, c'est pas euh, l'espèce de, de je le répète souvent en ce moment, euh, la, la pulsion millénariste catastrophiste du tout va s'effondrer. Euh, et en fait, euh, presque une manière de vous divertir du, du véritable problème qui est que ça fait déjà 10 ans qu'on on est, de, de, de, de, est en train de spolier votre épargne. On va revoir toutes les manières. Euh, mais bon, reprenons un petit peu ces histoires de fonds de garantie. Donc en France, euh, vos, euh, vos dépôts bancaires, euh, je ne vais pas faire euh, les, les, les assurances... Euh, parce que vous allez comprendre le, le, le principe, et c'est la même chose pour les assurances. Et on, on va prendre les dépôts bancaires qui sont assurés à hauteur de 100 000 euros, euh, 200 000 euros si vous êtes un couple, et ils sont assurés par établissement bancaire. C'est-à-dire que si vous avez deux comptes à la Société Générale, ça, ça ne vous n'avez jamais qu'une seule garantie euh, de 100 000 euros. Euh, si en revanche vous avez un compte à la Société Générale et un compte à la BNP, bah, vous avez deux fois la garantie de 100 000 euros. Et si vous avez un compte euh, à la Société Générale et un compte chez Boursorama, euh, Boursorama étant une filiale de la Société Générale, les deux étant des établissements bancaires distincts, normalement, vous avez deux fois 100 000 euros. Je dis normalement parce qu'il faut, faut se méfier, en sachant que même des boîtes, des grosses banques comme la S.G. la BNP, enfin, c est, c est, ont plusieurs établissements bancaires euh, derrière. Donc tout ça, tout ça est un petit peu confus, mais bref. Encore une fois... Ces trucs-là, c'est du vent, donc on ne va pas s'énerver beaucoup. Mais vous êtes censé avoir ces 100 000 euros. Euh, vous avez euh, 100 000 euros, donc et quand, dépôt bancaire. On entend euh, donc vos comptes courants, bien évidemment, euh, vos livrets d'épargne, euh, et, euh, et voilà. Attendez, j'oublie un troisième truc. Euh... Euh... Non, c'est ça, compte courant, euh, livret et plan d'épargne. Euh, donc vous avez ces 100 000 euros, en sachant que donc dans les livrets réglementés, livret A, livret développement durable et d'épargne populaire sont couverts par une autre garantie directement par l'État. Ce c'est pas, pas les, les banques qui couvrent, euh, c'est l'État directement. Donc c'est tout ce qui est livret A, LDD euh, et euh, livret d'épargne populaire, tout ça c'est à part. S'ajoute encore euh, une garantie de 500 000 euros pour les dépôts exceptionnels, par exemple si vous venez de vendre un bien immobilier ou euh, si vous venez de faire une grosse transaction, quelle qu'elle soit. Et s'ajoute encore euh, une garantie sur les titres financiers, euh, c'est-à-dire que vous, les actions que vous pouvez avoir à la banque, euh, c'est un truc, il faut, faut, faut vraiment savoir que euh, les actions que vous possédez dans une banque, euh, vous n'êtes pas sûr de les retrouver, c'est même quelque chose, euh, vous êtes plutôt sûr de ne pas les retrouver si elle fait faillite. Et bon, euh, c'est pas euh, pareil, on ne va pas forcément passer des siècles dessus, euh, donc, euh, donc vous avez ça et, et, pardon, et ces titres là eux sont assurés à hauteur de 70 000 euros et donc toutes donc, tout, tout, tout ces, ces, ces garanties qui sont finalement euh, assez voire très généreuses et couvrent quand même beaucoup de choses donc euh, sont euh, portées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution le FGDR ce FGDR a été créé en 1999, euh, après euh, la faillite du crédit Martiniquais, euh, qui euh, le Crédit est euh, un petit comptoir qui a fait faillite euh, en 1999, oui, le truc a été créé dans l'urgence, ils ont fini par lâcher euh, 15 ans plus tard, en, oui je crois que c'est en 2015, ils ont fini par lâcher 230 millions euh, pour la faillite du crédit Martiniquais, bon c'est pas très intéressant, mais pour vous dire quand même que le fonds a indemnisé... Euh, une, des déposants d'une banque, et plus, ils ont indemnisé les titres aussi de deux autres petits comptoirs. C'est totalement anecdotique, mais ça a quand même fonctionné sur des petits, euh, sur des petits timbres postes. Euh, donc ça, donc ce fonds de garantie des dépôts euh, regroupe euh, 472 établissements bancaires qui sont actifs en France et adhérents au FGDR, qui abondent le fonds et en assurent la gestion. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une licence bancaire en France, il ben, faut adhérer au FGDR. C'est comme ça. Logique. Donc chaque année, vous avez 472 banques qui se cotisent pour alimenter le fonds. Ils se cotisent selon des modalités qui sont définies par l'Agence de contrôle prudentiel et de résolution, l'ACPR. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui décident combien ils mettent dedans. La CPR, c'est euh, l'autorité de contrôle prudentielle, euh, donc, euh, a euh, une direction de la résolution, et cette direction est présidée par le gouverneur de la Banque de France, hein, François Villeroi de Gallo, qui est un ancien de la BNP Paribas, euh, et co enfin co pardon, euh, le vice-président de ce machin-là, euh, et Jean-Paul Faugère, qui lui est issu de CNP Assurance. Donc tout ça pour vous dire, vous avez d'un côté... Euh, le FGDR qui est géré par les banques elles-mêmes, sous euh, le contrôle de la CPR euh, qui est présidée par des anciens des banques euh, en question euh, et assurance Parce que la CPR euh, gère aussi bien évidemment le secteur des assurances. Donc vous avez une consanguinité absolument totale. C'est vaguement embêtant, mais bon, il y a quelques mois, on a nommé à l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, une bonne femme qui est d'une ancienne directrice générale de deux lobbies bancaires, dont le plus grand lobby bancaire français. C'est-à-dire que les lobbyistes qui deviennent régulateurs, tout le monde s'en fout. Alors l'Assemblée nationale avait dit « oui, non, quand même, est-ce que vraiment vous croyez que c'est bien sérieux ?» Puis tout le monde s'en est foutu, puis elle est en poste. Euh, donc voilà un peu ce truc là, et euh, au 31 décembre, ce fonds de garantie des dépôts et euh, en, en l'occurrence uniquement pour les dépôts bancaires, pas les titres, ah j'ai un truc, les cautions aussi sont garanties, donc ce fonds de garantie uniquement pour les dépôts est assis sur un matelas extrêmement généreux de 6,1 milliards d'euros, c'est à dire un truc à peu près aussi confortable qu'un sac de clous sur une chaise en bois. Euh, alors après vous allez me dire, 6,1 milliards d'euros, c'est, euh, ça reste quelque chose de très très généreux euh, comparé aux euh, 171 millions d'euros affectés à la garantie des titres euh, et à la garantie des cautions, c'est qu'encore moins. Euh, c est, c est, on est vraiment sur quelque chose, il n'y a pas beaucoup de fric là-dedans. Hein. Euh, ça fait 25 ans que les gars cotisent, euh, ils ont réussi à mettre de côté 6 milliards. Alors qu'est-ce que c'est 6 milliards euh, 6 milliards, ça fait euh, en gros 2,5% euh, des 235 milliards de dépôts de la Société Générale, qui est, vous le savez sans doute, la plus faible de nos grandes banques. Donc 2,5%, euh, alors euh, on va être très généreux, on va imaginer que les dépôts de moins de 100 000 euros ne représentent que 10% des encours ce qui est euh, non, on va dire généreux simplement, euh, ça veut dire que si la Société Générale faisait faillite, vous pourriez espérer récupérer à peu près 25% de vos dépôts. Euh, C'est-à-dire 2500 euros sur 10 000 euros euh, sur un compte. Euh, et encore, une fois que vous avez fait ça, euh, bien le fonds que vous avez abondé pendant 25 ans euh, est vidé d'un coup. Euh, et si c'était la BNP qui venait à faire faillite, euh, eh bien, le fonds ne couvrirait plus que 0,5% des dépôts euh, et avec peut-être de quoi couvrir 5% des dépôts assurés. Alors quand je dis ça, euh, j'exagère ah, un tout petit peu euh, parce qu'au-dessus euh, du fonds de garantie des dépôts, vous avez un mécanisme européen. Et ce mécanisme européen est doté, lui, de 55 milliards, et il pourrait venir en, en aide à une grande banque française qui viendrait à faire faillite. Euh, sauf que donc ça, euh, ça me pose deux problèmes. Le premier, c'est que bah, vous avez, donc encore une fois, un transfert de souveraineté euh, vers une Europe euh, qui, euh, en fait, ne fait que nous massacrer euh, depuis euh, une bonne quinzaine d'années, euh, au moins, et, euh, et qui du coup, euh, ça veut dire que le, le, les modalités euh, de fonctionnement de ce fonds euh, se feraient sans doute euh, de manière... Euh, se feraient sans doute au détriment, à notre détriment en tant que Français de manière générale. Le, le, et je ne crois pas m'avancer beaucoup en disant ça. Euh, et euh, et l'autre problème, euh, c'est que euh, bah, vous avez un mécanisme européen, mais euh, en revanche... Euh, vous vous n'avez pas, euh, au niveau européen, euh, encore de, de, de mécanismes financiers euh, centralisés. cest dire que vous êtes, c'est une image que j'avais prise il y a quelques années, euh, l'Europe, c'est un petit peu comme si vous étiez en, en, en compte commun, alors que vous étiez, vous étiez, en, vous viviez séparés de manière totalement indépendante. Euh, ça marche pas très bien. Vous êtes divorcé avec un compte commun. C'est à peu près ça l'Europe. Euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas très, c'est pas très recommandable. Alors, euh, mais c'est 55 milliards du fond européen, mais même mettons ça de côté, on va me dire bon, bah, c'est déjà mieux, 55 milliards, on, a, on arrive à des choses un peu plus sympathiques. Mais en fait, euh, on se rend compte si on réfléchit 4 secondes que cette limite de 100 000 euros est absolument fictive et elle ne tient pas. Vous ne, pouvez pas. vous ne pouvez pas vous limiter à une garantie des dépôts de 100 000 euros, en tout cas dans le contexte actuel. Il n'est pas possible de n'assurer que les dépôts en dessous de 100 000 euros. Et ça, on en a eu la preuve, si jamais on n'en était pas sûr, avec la mise sous séquestre de Silicon Valley Bank. Hein, je vous rappelle qu'elle a techniquement pas fait faillite, elle a été mise sous séquestre, alors elle allait faire faillite sous peu dans tous les cas, mais à la différence de Lehman qui s'était, euh, elle d'elle-même, mise dans, sous le régime des faillites, Silicon Valley Bank, elle, a été saisie. Pour, euh, bref, c'est des petits détails comme ça. Euh, encore une fois, Silicon, euh, ça ne changeait pas grand-chose. Signature Bank, elle, euh, il n'était pas du tout évident qu'elle fasse faillite. C'est toujours bon de rappeler ce genre de détails. Euh, et donc, si Econ va les banques, euh, euh, on va dire qu'elle a fait faillite, c'est plus simple. Euh, à, donc Aux états unis vous avez une garantie des dépôts qui s'élève à 250 000 dollars, ce qui est assez logique puisque les Américains euh, gèrent eux-mêmes leur capital retraite, euh, et du coup bah, ils ont forcément beaucoup plus de capital à gérer, et même si c'est un capital qui est plutôt placé, bah, vous pouvez plus facilement avoir des fonds disponibles, avoir des dépôts, des comptes courants en attendant d'investir de, de ou de réinvestir une partie de votre épargne retraite. Et dans le cas de SVB, vous aviez 85% des dépôts euh, qui dépassaient cette limite et n'étaient donc pas assurés. Ça veut dire que 85% des dépôts de SVB euh, auraient, auraient dû être perdus, ou en tout cas devraient être en cours de résolution avec ce qu'on arrive à vendre de SVB, et les gros déposants, tous les déposants au-delà de 250 000 dollars, auraient dû assumer leur perte. Ça, c'est la règle. Euh, et pourtant le Trésor américain, la Fed, la Banque Centrale, euh, et le FDIC, donc euh, l'équivalent euh, du, euh, du FGDR, euh, ouais, c'est en, en plus élargi, en, plus en ont décidé euh, autrement. C'est-à-dire qu'ils ont déclaré que la Silicon Valley Bank était une banque systémique, euh, qu'elle faisait porter un risque trop important, et qu'il fallait donc lever le plafond et garantir la totalité des dépôts, euh, ce qui engendre un coût euh, vaguement stratosphérique, compris entre 50 et 150 milliards de dollars. 50, c'est ce qu'ils ont déjà payé, euh, parce que euh, les, euh, les dépôts, vous avez, euh, vous avez euh, 70 milliards et quelques de dépôts qui ont été repris euh, par une autre banque qui doit s'appeler First Citizen, et que ces 70 milliards ont été repris pour 16 milliards donc déjà vous avez un peu plus de 50 milliards qui sont partis euh, eux ils sont déjà effacés puisque la perte a été inscrite et il reste 90 milliards euh, 90 milliards euh, qui sont euh, toujours dans, dans, dans la bad bank euh, qui a été créée par la FDI ici en urgence et ces 90 milliards bah, c'est ceux dont personne ne veut donc a priori il ne va pas forcément en rester grand chose euh, si vous rajoutez à ça que euh, la Fed a ouvert une ligne de crédit de 142 milliards euh, pour l'occasion à la FDI ici, bah, vous vous rendez compte que en gros, Silicon Valley Bank, ça va probablement coûter plutôt plus près de 150 milliards que de 50. 150 milliards. Le, le, le FGDR c'est 6 milliards et le niveau européen c'est 55 milliards. Et donc on est au niveau de SVB. Donc SVB, euh, c'est euh, la moitié de, de la Société Générale en termes de dépôt. Hein donc c'est c'est une grosse une banque régionale c'est une grosse banque régionale la SVP, c'est pas un truc énorme c'est c'est en termes de bilan c'est un c'est une grosse c'est une grosse filiale régionale du Crédit Mutuel euh c'est c'est pas grand-chose que c'est c'est l'inverse, c'est exactement l'inverse d'une banque systémique. Ça avait, pas, ça avait pas ça avait un petit portefeuille de dérivés qui avait rien de, de très de très, de très très très passionnant, enfin de très pourri quoi. C'est un portefeuille tout, tout banal, il n'y avait pas d'investissement pourri. Euh, y, ces gens n'avaient pas, euh, pas investi des sommes considérables dans des trucs à la con, -à que, sauf à ce que vous considériez des bons du trésor euh, comme euh, du super spéculatif. Euh, c'est parce que ça cause des bons du trésor américains qui sont tombés quand même. Hein. Et Quand vous augmentez les taux, c'est ce qui se passe. J'en je pas, ai déjà parlé plein de fois, je ne vais même pas en parler ici. Euh, bref, si vous, voyez, vous avez SVB qui est une banque régionale bien pépère, euh, et cette banque régionale est similaire à beaucoup, beaucoup d'autres banques, à des milliers d'autres banques régionales en fait. Euh, et c'est ça qui est très important, de la même manière que vous pourriez avoir en Europe des, euh, des, des grosses banques régionales, comme il y en a plein d'autres dans tous les pays d'Europe. Euh, donc ça veut dire qu'ils euh, n'avaient rien de particulier, ils n'étaient pas particulièrement pourris. Et c'est pour ça, en fait, c'est pas SVB qui était systémique, c'est le réseau des banques régionales qui était systémique. Euh, et c'est pour ça qu'en fait les autorités n'ont pas eu le choix que d'assurer la totalité des dépôts c'est pas seulement un cadeau pour les déposants, c'est pas seulement de la tractation, et du machin. C'est-à-dire que si vous preniez le cas inverse, dans lequel on dit « "Bah les gars, au-dessus de 250 000 dollars, ou au-dessus de 100 000 euros en France, on vous casse les genoux, vous prenez votre perte. » En cas inverse, tout détenteur d'un compte de plus de 250 000 dollars dans une banque régionale américaine, bah, les gars sont pas stupides, euh, qu'est-ce qu'ils font C'est ce, qui, ce qui a déjà été fait en partie depuis quelques semaines, à, à, à plus bas bruit. Euh, C'est-à-dire que si, si, on, si vous vous rendez compte que vous avez des gens qui perdent tout leur fric au-dessus de l'AL de 250 000 ou qui vont récupérer 10 ou 20 euh, quelque part, 6 mois, 1 an ou 10 ans plus tard. Bon, bah, vous êtes, vous êtes pas fou, vous allez écrémer tout vos comptes au compte au-dessus de 250 000 dollars et vous allez les bouger ailleurs. Et quand vous allez les bouger ailleurs, c'est vous n'allez pas les bouger dans une autre banque régionale. Vous allez bouger ça, euh, probablement pour aller dans une grosse banque de Wall Street, un gros too big to fail, à qui on ne peut pas faire ce coup-là. Euh, et donc si tout d'un coup, euh, vous avez euh, 80-85% euh, des dépôts de tout, euh, le, de tout le système bancaire régional américain qui commence à se faire la malle, mais même si vous avez seulement 10 ou 20% de ces sommes-là qui, qui se font la malle vers euh, les, euh, les gros « too big to fail » de Wall Street, vous, techniquement, euh, vous, vous, mettez, euh, vous mettez en faillite tout le système des banques régionales américaines. Et ça, c'est un problème qui coûte infiniment plus cher que les 150 milliards qu'il a fallu payer pour SVB. Ils n'avaient pas le choix. Vous ne pouvez pas. Euh, vous ne pouvez pas vous permettre de vous limiter à 5000 dollars parce que si vous faites ça, en fait, vous déclenchez une réaction en chaîne euh, que vous ne pouvez pas supporter. Et ça, c'est une ironie extraordinaire. C'est une ironie extraordinaire, ce truc, parce que ce système de garantie, donc de garantie des dépôts, euh, donc. Le, le FGDR existe en France depuis 1999, mais la, la manière dont il existe aujourd'hui euh, a été, euh, été euh, déployée après 2008, notamment pour rentrer dans le cadre européen. Euh, donc c'est après 2008 en fait que tous le, le, le, ces mécanismes de résolution ont été développés. Euh, et pourquoi ils ont été développés après 2008 Ils ont été développés pour mettre fin au chantage des « too big to fail ». Qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire qu'après 2008, qu'on soit bien d'accord, aucun déposant. Euh, oh pardon, aucun déposant. Si, c'est pas vrai en plus, ça dépend comment vous allez regarder. Que, mais, mais, mais, mais vous, en, en France, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression qu'en 2008, euh, vos, euh, vos dépôts ont, ont, été, euh, ont, ont été en danger vous n'avez probablement pas cette impression-là. Alors, si vous êtes en Carinthie, cette petite région d'Autriche, euh, qui euh, dans laquelle vous aviez euh, hippo, hypo euh, groupe eux, ils savent ce que c'est. Vous avez des gens qui ont, qui ont vraiment souffert et qui ont eu des dépôts au moins gelés ou qui ont eu. Euh, vous avez eu Chypre. Euh, vous avez, vous avez, vous avez des exemples qui sont pas arrivés, qui sont arrivés plutôt après. C'est-à-dire que vous avez, vous avez eu la, la crise des dettes souveraines en Europe, qui a été une ressuscité, une réplique euh, de la crise de 2007-2008, et c'est à ce moment là, que vous avez des banques européennes qui ont fait faillite et vous avez des gens, euh, vous avez euh, en, au Portugal, euh, vous avez Espirito Santo euh, qui a fait faillite et là, vous avez les déposants de la banque qui, qui, qui avaient leurs titres, qui ont perdu leurs titres. Alors là, euh, je ne sais plus comment ça s'est fini ce, ce truc-là et si les, les garanties des dépôts ont été, euh, ont été assurées ou pas. Mais bref, le, pour le redire autrement, euh, on a fait ces mécanismes-là pour éviter d'avoir à sauver les « too big to fail ». On a dit plus jamais ça, plus jamais on autorise les grandes banques euh, à prendre euh, en otage nos dépôts et, euh, à, euh, et, et à faire payer par le contribuable euh, les, et par du coup, les déposants eux-mêmes, euh, les conneries des actionnaires euh, et euh, des équipes dirigeantes qu'ils ont nommées. C'était ça le truc. C'est-à-dire que quand vous avez la Fed qui sauve, quand c'est l'argent de la Fed qui sauve euh, SVB, enfin qui, qui assure, parce que FC, SVB n'est pas sauvé, mais quand vous avez l'argent de la Fed qui, euh, qui garantit les dépôts, en fait c'est les déposants eux-mêmes qui garantissent ça, c'est pas les actionnaires des banques euh, qui ont abondé un fonds de résolution qui, euh, du coup, euh, collectivement assurent les défaillances de leur père. Parce que c'est ça un hein, fonds de résolution. Quand vous avez... Euh, les, euh, les actionnaires euh, des grandes banques qui euh, se cotisent parce que le FGDR ou tous ces fonds de résolution c'est jamais que des fonds propres qui sont mutualisés euh, pour pouvoir euh, justement euh, assurer la défaillance d'un des pairs quand vous avez ça ça veut dire que c'est l'actionnaire de la banque qui indirectement paye et qui, a, qui assure les défaillances de ses pairs là c'est pas du tout la même chose quand c'est euh, la Fed qui avance l'argent euh, pour euh, la SVB d'un coup, c'est-à-dire que c'est in fine, c'est le contribuable et c'est le consommateur, parce que ça se finit en inflation ces trucs-là, de plein de manières, j'y reviens aussi ça. Donc, le problème c'est quand c'est la Fed qui assure et pas ses fonds de garantie, c'est pas la même personne en fait qui assure. C'est-à-dire que quand c'est le fonds de garantie qui assure, c'est le responsable. Quand c'est la Fed qui assure, c'est assuré par le lésé. C'est-à-dire que quand la fête vient sauver, là aujourd'hui à SVB, si demain la BCE vient sauver, euh, ça veut dire que vous récompensez euh, le vice et vous punissez la vertu. Alors que quand... Euh, c'est le fonds de résolution qui paye, le fonds de résolution, encore une fois, qui est abondé par les banques elles-mêmes, c'est des fonds propres qui sont mis de côté et mutualisés, donc... sauf que des fonds propres, elles n'en ont pas, c'est pas pour rien que vous avez 6 milliards et pas 150 milliards comme il faudrait au minimum. Euh, si vous avez ça, en France uniquement, si vous avez ça, euh, c'est parce que les banques n'ont pas les moyens d'avoir ces fonds propres, elles ne peuvent pas, elles n'arrivent pas à s'assurer elles-mêmes, elles peuvent encore moins s'assurer assurer les autres. Euh, mais, donc, d'un côté, vous, vous, si, si ces fonds étaient fonctionnels, vous auriez, effectivement, un truc dans lequel bah, c'est les, les, ceux, euh, ceux qui prennent les risques qui, derrière, euh, en, en supportent les conséquences. Alors que là, c'est pas du tout ce qui se passe. Et pour ça, c'est très important de faire la différence. Quand vous avez un fonds de garantie qui indemnise, ou la Fed, la BCE, ou un État qui indemnise, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Ces fonds ont été créés pour qu'on arrête de prendre en otage euh, les, euh, les populations, euh, qui ont leur compte en banque, hein, et cette prise d'otage a lieu, aujourd'hui même, aux états unis euh, et partout, c'est un échec total. C'est pour ça que je vous dis que c'est très ironique, euh, ces politiques de garantie de dépôt euh, qui sont un volet important. C'est important de tout cet édifice qui a été créé après 2008, soi-disant, pour qu'il pour qu n'y ait plus de « too big to fail ». Est-ce que vous vous souvenez, on disait « plus de bail-out », c'est-à-dire qu'on euh, ne va plus mettre de l'argent externe euh, pour aller renflouer ces banques, ou en tout cas, euh, au, au moins, euh, faire ce qu'il faut, ce sera des « bail-in ». C est, c est, on, qui en parle aujourd'hui encore plus personne n'en parle, on a totalement occulté le fait que les politiques qu'on a mises en place après 2008 sont radicalement inopérantes, elles, elles font même l'inverse de ce qu'elles prétendent puisque vous avez dit on va effurer que les fonds jusqu'à 100 000 euros et si vous faisiez vraiment euh, le, ce mécanisme, si vous mettiez vraiment en œuvre ce mécanisme que vous avez prévu euh, eh bien qu'est-ce que vous feriez euh, Vous feriez migrer l'argent vers ces too big to fail, c'est un truc de dingue, o, o, a, a, avec la crise bancaire actuelle sur laquelle on est sans doute en train de remettre un petit couvercle pour je sais pas combien de temps, euh, je pensais que ça durait plus longtemps, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle, mais ça j'y reviendrai plus tard, euh, on assiste au retour en force de, de, ces, de ces énormes dinosaures, ces gros too big to fail, mais qui sont également devenus trop gros pour survivre aujourd'hui. Ça, ça aussi, ça, ça fait partie, on y reviendra. Mais on voulait se débarrasser des « too big to fail ». Qu'est-ce qui se passe avec cette crise bancaire On renforce les « too big to fail ». Bravo les gars. Euh, c'est génial. C'est génial. Et alors vous pouvez dire, l'Amérique, c'est pas la France. Bon, déjà, on n'est plus en Grèce, on n'est plus à Chypre. Hein, donc, euh, mais imaginez, vous avez ça en France. Et donc, euh, Vous laissez une banque française défaillir et annuler tous ses dépôts au-delà de 100 000 euros. Non seulement vous aurez le même problème qui est que tous les déposants qui ont des comptes au-delà de 100 000 euros vont se mettre à baliser, ils auront raison, et ils vont aller bouger leurs fonds, et encore une fois c'est 80, 80, 85%, peut-être 90, je ne pense pas trop, parce qu'en France vous n'avez euh, pas votre capital retraite, donc vous avez des sommes qui sont moins importantes. Euh, mais bref, mettons, mettons 80% qui sont au-dessus de 100 000 euros, euh, vous aurez un problème autrement plus grave, parce que non seulement vous allez les changer de banque, mais vous allez surtout les changer de pays, euh, c'est toujours le même problème d'avoir de, de, des comptes communs et, et des lits séparés, et des, et, et des vies séparées. Euh, C'est-à-dire que c est, c est, vous, vous allez créer une panique bancaire qui dépassera les, les frontières, euh, parce que, bah, que les gens iront mettre leur argent euh, au Luxembourg, en Suisse, à Londres, ailleurs, je ne sais pas, euh, aux États-Unis... Euh. Euh, et, et, et si, vous voyez, si vous commencez à faire ça, c'est la survie même du, du, du système bancaire européen et de l'euro euh, que vous attaquez euh, donc, euh, donc si vous voulez à ce compte là, euh, vous êtes plus en train d'assurer uniquement les dépôts en dessous de 100 000 euros, vous ne pouvez pas le faire factuellement, on en a la preuve maintenant euh, et donc euh, bah, si voyez, 6 milliards de FGDR euh, ou même 55 milliards au niveau européen face à 2700 milliards de dépôts en France, ça pèse que ça ne pèse rien, c'est une quotité négligeable. Euh, et pire que ça, euh, et pire que ça c'est pas uniquement que c'est inopérant, c'est que ça fait l'inverse, euh, parce que non seulement euh, vous ne pouvez pas vous contenter de garantir uniquement les dépôts inférieurs à 100 000 euros, mais si vous regardez un petit peu historiquement ce qui se passe, c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que lors de la crise chypriote, ça a été un des grands scandales de la crise chypriote, Pareil, je ne sais pas dans quelle mesure on s'en souvient ou pas, je ne suis pas sûr. Euh, tous les grands comptes s'étaient barrés avant en fait. Ils s'étaient barrés parce qu'ils avaient été prévenus, euh, en particulier les Russes et les Anglais qui étaient très présents à Chypre. Euh, ils s'étaient barrés avant qu'on ferme tout. Ils ont été mis au courant avant le gel des actifs euh, et, ils évités, et ils ont pu éviter d'être touchés par la crise. Et il s'est passé un peu la même chose au moment de SVB, euh, Silicon Valley Bank, euh, les plus gros sont sortis, c'est même eux qui ont créé euh, le, le, le, le mouvement de panique. On sait encore une fois que Peter Thiel, donc le gros, gros baron de la Silicon Valley qui euh, n'est pas pour rien dans, dans, dans, dans la panique bancaire qui a pris SVB, bah, il a prévenu ses copains. Il a prévenu ses copains, dit il disent vite, sortez votre fric. Donc il y a ceux qui sont prévenus et ceux qui ne le sont pas. Bien évidemment, c'est les gros clients qui sont prévenus, ce pas les petits. Euh, donc... Euh factuellement, dans les, les, les quelques indices qu'on a de la manière dont se passent ces choses, à Chypre, SVB, vous pouvez aller voir un peu Liban aussi ce qui se passe, euh, en Grèce vous avez des, des, des comportements comme ça qui se sont faits, en fait c'est pas que dans le mécanisme actuel euh, vous, vous sauvez les petits euh, au détriment des gros, c'est que vous sauvez les, les gros au détriment des petits que vous piégez, euh, que vous piégez dans le système en, en leur vendant de la fausse confiance. Euh, c'est vraiment c est, c est, c est très important. Euh, C'est-à-dire que non seulement -à -dire que tout l'édifice de la garantie des dépôts est caduque quand on regarde les montants euh, par rapport aux enjeux et surtout au fait que tout le monde défaille en même temps. C'est-à-dire que c'est pas. <coughs> on n'est pas, excusez-moi, on n'est pas en train de parler de la faillite du Crédit Lyonnais qui a fait n'importe quoi. Et puis bon, bah, vous avez euh, une espèce de, de loup solitaire qui s'est mis euh, à partir euh, dans son coin et qui, qui, qui, qui a fait n'importe quoi. Tout le monde est à la même sauce. Donc, donc c est, c est, ça n'a absolument aucun sens. Et, et c'est pour ça que, que j'estime que ces garanties, qui n'ont aucun pouvoir effectif, n'ont pas d'autre résultat que de piéger les dépôts par l'illusion de la sécurité. Ce truc-là, ça fait l'inverse de ce que ça prétend. Et ce qui est très important dans ce truc-là, c'est que ça fait l'inverse de ce que ça prétend, y compris dans le fait que, ben, finalement, c'est quand, euh, quand même les États, les banques centrales qui payent, donc au final, c'est assuré. C est, c est, en gros, les, les, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. C'est pas, pas assuré. On ne fait pas payer ceux qui commettent les fautes, on fait payer ceux qui subissent les fautes. C est, c est, on, punit, on punit la vertu et on récompense le vice. Encore une fois. Donc il y a un moment où il faut... Je, je, je devrais même pas, je, personne ne devrait s'en étonner. Hein. Le, donc voilà un petit peu le, le cadre général qui me fait dire que, ben non, ça ne peut pas marcher votre truc. c'est pas possible. c'est n'est pas possible. Ça ne résiste pas à, à l'épreuve euh, de l'analyse, ça ne résiste pas à l'épreuve euh, de l'analyse théorique, ça ne résiste pas à l'épreuve de l'analyse pratique, de voir comment se sont déroulées les choses, et euh, ça ne résiste pas aux objectifs initiaux. Ça ne résiste à rien ce truc. Alors maintenant, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait de ce truc Qu'est-ce qu'on fait de ce truc Bon, bah la réponse évidente, c'est bah il faut débancariser, bien évidemment. Euh, alors débancariser, oui d'accord, mais comment euh, Parce qu'encore une fois, je vais le répéter, vous connaissez mon goût très très très modéré pour les postures millénaristes. Euh, tout ce qui est un peu mort imminente, ah, on va tous mourir vite, sortez tout votre fric des banques, dépêchez-vous. Euh, non seulement euh, on ne connaît ni l'heure ni le jour, hein, on ne sait pas quand ça arrive ce chose là mais euh, à mon avis, et ça encore une fois, je vais le répéter à nouveau, euh, je vais le répéter en tout cas, euh, l'alternative à l'effondrement reste, à mon avis, plus probable que l'effondrement, et même plus dévastatrice, euh, car elle produit les mêmes effets, mais à bas bruit, de manière délayée, avec un effet retard. C'est un des trucs les plus puissants du monde financier, c'est-à-dire qu'on fait payer le lendemain euh, ce que l'on a, euh, ce que, ce que on a euh, scellé la veille. Ce, cet effet de décalage permet de brouiller les pistes euh, et, ça, et, et le fait aussi de faire payer à bas bruit, le fait de pouvoir diluer ça, ça permet aussi de faire la grenouille dans le pot d'eau chaude. Euh, et, et ça, euh, c'est quelque chose qui, qui rend un petit peu la débancarisation compliquée, parce que c'est une tâche rude de, de, que de reprendre son indépendance vis-à-vis -vis du système financier. C'est une tâche rude, c'est une tâche qui est euh, de longue haleine. Il euh, ne faut quand même pas oublier qu'on euh, est tenu au-debout de la chaîne. Non seulement euh, les revenus sont quand même versés sur des comptes en banque, et les impôts sont à payer euh, depuis euh, des comptes en banque. Euh, donc euh, ce n'est pas simple tout ça. Euh, c'est pas simple et, euh, et pour tous ceux qui, euh, qui écoutent et qui, euh, qui ont si vous avez encore euh, rien fait comme euh, si vous n'avez pas pris de mesure encore face à ce genre de choses, mais ça fait déjà longtemps euh, que, ça, que, que c est, c est cette spoliation à bas bruit, qui est de moins en moins bas, euh, est opérante. Si vous prenez les taux bas, euh, vous, avez, vous avez probablement quelque chose comme 400 milliards, euh, à la, à la hache, pas à 50 milliards près, euh, 400 milliards euh, d'intérêts qui ont été envolés, euh, qui, qui se sont envolés à cause des taux bas. Imaginez euh, votre... Euh, imaginez votre euh, votre assurance vie à 4,5%, à 5% de rendement. Votre fonds euro. Hein. Imaginez tous ces, tous ces taux de rendement qui vous ont été spoliés. C'est quoi ça C'est de la politique de banque centrale pour sauver le système. Pour sauver euh, les gars qui ont mis le système en faillite. Pour vous faire porter à vous le prix des erreurs des autres. Euh, les taux négatifs, ça c'est les, les, les taux bas. Après les taux négatifs ils vous ont aussi été prélevés. Vous savez, quand vous avez moins 0,5% de, de taux directeur à la BCE, ça veut dire que vous, quand vous avez euh, euh, 10 000 euros en, en banque, il bah, y a un taux de moins 0,5% qui est appliqué à votre épargne. Alors les banques ne vous ont pas prélevé ces moins 0,5% Bien sûr que si, qu'elles l'ont fait, elles ne l'ont simplement pas fait comme ça, elles l'ont fait indirectement en augmentant les frais, en augmentant euh, les, les, les frais visibles, aussi les frais moins visibles, c'est-à-dire que ceux qui sont un peu cachés, qui sont plus vicieux, les. Euh... la banque c'est un truc de dingue, la, la, la, la banque c'est un, un secteur qui aurait dû se faire uberiser, ou un compte en banque, ça ne coûte plus rien de faire une gestion de compte courant. Et pourtant, les frais, même la MF vient de dire, oh bah dis donc quand même, les, les frais bancaires, les, les, les, les frais, c'est très important encore. Ben oui, c'est très important, on s'est fait arnaquer. Alors qu'en plus vous avez l'inflation qui revient, c'est catastrophique. Euh, donc vous avez ça. Euh, vous, avez, vous avez encore des choses dans les politiques. Euh, dans les, les, ces politiques monétaires ça, ça comprime les revenus du travail euh, donc vous avez des revenus du travail, des augmentations qui n'ont pas eu lieu euh, ça ça fait gonfler les prix immobiliers, alors si vous êtes un investisseur immobilier vous trouvez peut-être ça super sympa, mais si vous n'êtes pas un investisseur immobilier bah, ça vous coûte plus cher, vous avez hein, le nombre d'endroits où euh, on vous fait payer la politique monétaire sans que vous vous en rendiez vraiment compte l'immobilier, le, les revenus du travail, le, les intérêts qu'on vous porte pas les frais qu'on vous fait porter doublement c'est rien que ça, c'est déjà énorme, mais il y en a encore d'autres. L'inflation, bien évidemment, j'oublie le principal, Alors pareil, l'inflation, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas un truc qui est arrivé comme ça parce que tout d'un coup, il y a une guerre qui est arrivée, ça a été construit, ces trucs-là, il y a un effet retard, mais vous n'avez pas, vous, vous pas d'inflation euh, autre que monétaire. Ça, on aura cette discussion une autre fois aussi, mais euh, vous pouvez avoir des déclencheurs qui sont autres que monétaires, mais euh, ce, qui, ce qui nourrit l'inflation, c'est la politique monétaire, c'est pas autre chose. Et si demain vous, vous, vous reprenez une politique monétaire orthodoxe, vous cassez l'inflation, vous cassez beaucoup d'autres choses aussi, mais, <rire> mais vous cassez l'inflation, il n'y a pas de souci. Euh, maintenant vous, vous affamez aussi les populations. Donc, euh, donc ça fait déjà longtemps en fait. Que c'est là, ça fait longtemps que des couillons comme moi préviennent, c'est pas très cool ce qui se passe là. Euh, et, et donc, dans, dans cette espèce d'environnement, euh, la, la, la, débanca la débancarisation, c'est un défi immense, mais c'est un défi immense euh, qui va jusqu'à à devoir, euh, devoir se, se, se, se poser la question, on doit se poser la question quand on se dit tiens, je vais débancariser de là où on habite parce que c'est beaucoup plus facile de débancariser, de se rendre autonome d'un système financier bancaire quand vous êtes à la campagne, que quand vous êtes en centre-ville d'une grande agglomération, ou déjà une petite ville, c'est déjà plus facile. Euh, c'est n'est pas du tout la même chose si vous pouvez avoir un potager, euh, un, un bout de bois, euh, de forêt. Vous n'êtes pas du tout dans, dans, dans les mêmes situations. Le, donc, et, et bien évidemment, avant ça, euh, vous avez tout un tas de mesures que vous pouvez prendre. L'or physique et les crypto-monnaies euh, dont on parle, euh, tout le monde en parle récemment. Bah oui, Ça fait un petit moment que euh, Bibi et d'autres le font aussi. Euh, vous avez euh, l'investissement direct dans tout ce qui peut vous rendre autonome, vous euh, de, de, de, dans tout ce qui va être euh, c'est pas bête hein, de d'isoler sa maison euh, et de limiter euh, sa dépense énergétique c'est pas bête de faire son potager c'est pas bête, vous avez tout un tas de choses que vous d'investissements qui seront pas des investissements financiers mais qui vont vous permettre de vous passer de monnaie de vous passer de banque de vous passer de dépenses euh, et ça ça c'est le truc le plus terrible c'est le jour où vous avez plus besoin de banque le jour où vous avez plus besoin de ces gens là que marginalement euh, pour l'espèce les, les, de, de de, de, de, de bulle débile dans laquelle ils sont sont mis tout seuls mais c'est un truc, c est, c est, vous avez tout gagné, alors c'est un effort considérable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas de faire un coup d'éclat, tout le monde de faire des coups d'éclat, retirer votre fric, euh, euh, on veut tout d'un coup, on arrête de consommer pendant une semaine, et puis vous allez voir, les supermarchés vont tomber, non, les supermarchés ne vont pas tomber si vous arrêtez de consommer pendant une semaine, c'est évident que non, c est, c est, les, c est, c est, je trouve ça remarquable qu'il y ait des gens qui essayent de se bouger et de faire des choses, mais Réfléchissez quatre secondes, prenez une feuille de papier et faites les calculs. Je sais que tout le monde n'est pas mateux, c est, c est, mais c'est de l'émotion de faire ça. Mais regardez ce qu analysez un peu plus attentivement le résultat euh, des, des, des, des confinements du Covid. Je veux dire, on l'a vu, en plus, on a des exemples, on peut tout étudier. Dire, il ne s'agit pas de faire des grands coups. Il ne s'agit même pas de mettre un grand coup de torchon sur toute cette espèce d'élite consanguine, totalement vérolée. Euh, c est, c est de banquiers, d'administrateurs, de politicards, tous ces gens gluants. Non, il s'agit de nous changer nous-mêmes, de nous endurcir. Après, ce qu'ils deviendront ces gens-là mais On s'en foutra, mais royalement. Euh, ils, pourront, ils pourront continuer à faire leur petit jeu tout seul dans, dans, dans leur fiction à eux. On ne sera plus dedans. J'exagère un peu. Là, je force le trait à dessin parce qu'il faut faire les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je, je, je, partout, j'entends « Ah, il faut se mobiliser, il faut, il faut ». Et, et je vois beaucoup moins le travail qu'on a à faire sur nous-mêmes. C'est pour ça que, je, je, bien sûr qu'il faut faire les deux, mais, mais on, on, on, on sur tellement euh, le travail collectif qu'on en oublie le travail à faire sur nous-mêmes. Et, euh, et dans tous les cas, ce qui est absolument évident, euh, c'est qu'aujourd'hui, votre argent est devenu une chose beaucoup trop grave pour être confié à un banquier. Parce que, donc ce que je vous ai dit, donc vous avez perdu des sommes considérables sur la période précédente. Qu'est-ce qui arrive dans la période à venir Je vous l'ai dit, je vais vous le redire. C'est-à-dire que si, si vous voulez remettre véritablement le couvercle sur la crise actuelle, vous allez être obligé de, ré, de, de faire baisser les taux et de les faire baisser radicalement et très fortement. Vous allez devoir les faire baisser non plus à zéro, mais à moins deux, moins trois, moins quatre plus peut-être. Et ça, ça veut dire qu'on va vous les passer cela, parce que la banque pourra pas vous faire passer en frais. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ben vous allez avoir une espèce de compte en banque biodégradable qui va perdre 4-5% de sa valeur tous les ans. Ça va être pire que ça encore, vous allez avoir avec l'euro numérique qui va arriver, mais sans même que vous vous en rendiez compte. Parce que vous n'allez pas perdre votre compte à la BNP. Vous allez recevoir un jour, un courrier de la BNP, qui va vous expliquer que euh, eh bien votre la comptabilité de votre compte, qui était en euros, va passer en euros numériques, que ça change strictement rien pour vous, que vous n'avez rien à faire, que ce sera effectif à partir du 1er janvier ou du 1er mars, de ce que vous voulez, de 2024 ou plutôt 2025 peut-être, je sais pas. Euh, donc, c'est... Ces choses-là vont arriver, puis on va pas vous demander de votre avis. Et puis, en fait, sans que vous vous en soyez rendu compte, on vous aura on vous aura mis sur une monnaie programmable c'est-à-dire une monnaie sur laquelle on pourra contrôler ce que vous avez le droit de dépenser ce que vous n'avez pas le droit de dépenser je, je, je, pareil, je répète, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui disent, ah, je vous, je vous, je vous, mais, mais je vais le répéter encore beaucoup, et je ne suis pas le seul, et on est très nombreux et il faut continuer à le faire euh, c'est-à-dire que vous aurez le droit à un certain nombre de grammes de viande par semaine de litres d'essence par semaine, par jour par mois, et puis si vous allez au-dessus soit vous serez surtaxé, soit vous aurez simplement plus le droit, et vous allez pouvoir mettre en place une politique de rationnement géant, et vous pourrez bien avoir un million d'euros euh, sur votre compte en banque. On n'aura même pas besoin d'aller effacer euh, et de vous dire « Ah, ben, t'as perdu un million d'euros, on vous les rendra simplement indisponibles. Euh, pourquoi ?» Eh ben, sous prétexte de, de limiter le changement climatique, le CO2, et pas coup... enfin, cela étant dit, euh, qu'on soit très clair, je suis même pas en train de dire que, que, que, que, que, que c'est... Euh, sur, sur le CO2 si vous voulez, le, le, le, moi j'ai pas d'avis sur le sujet, autre que vous ne pouvez pas réduire un système complexe et chaotique comme la nature à un seul paramètre donc quand on vous explique qu'il faut faire baisser le CO2 sinon on est mort euh, c'est une réduction qui est inacceptable d'un point de vue scientifique vous pouvez pas faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça pas, en tout cas certainement pas à l'échelle de quelques années euh, C'est un truc, c est, c est, le système est beaucoup trop complexe et chaotique pour que vous puissiez faire la moindre projection sur une variable qui, qui est en plus une quantité de CO2 dans l'air. Allez voir quelle est la quantité de CO2 dans, dans l'atmosphère. Bref, je vais m'arrêter là parce que j'ouvrais une boîte de Pandore. C est, c est que je ne suis même pas en train de dire qu'il n'y a, qu a pas de problème de pollution, je suis en train de dire que les problèmes de pollution, ça doit gérer à un niveau local. Ça doit se gérer, c'est l'inverse. On vous dit il faut gérer ça globalement. Non, il faut gérer ça localement. Faut, faut, c'est à nous de, de, de prendre soin de nos territoires, de nos paysages, de notre nature là où on est. Et bien, est pas qu'on commence à, à vouloir mettre ça. On est dépossédé. On est dépossédé de notre nature dans cette affaire-là. Bref, ce n'était pas le sujet de cette vidéo, je pense que vous avez compris un petit peu le niveau. Comme d'habitude, il y a une lettre qui accompagne, allez lire cette lettre si jamais vous avez des questions, si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, ce sera peut-être plus clair dans la lettre. Euh, commentez, euh, n'hésitez pas à poser des questions. Euh, Parfois je peux être un peu sanguin et répondre de manière pas très agréable, j'essaie de le faire de moins en moins, en tout cas si vous n'êtes pas trop désagréable je ne serai pas trop non plus, mais c'est toujours sympa aussi d'avoir des échanges un peu rugueux, on n'est pas obligé d'être d'accord, c'est bien d'être en désaccord, et bref, commentez, partagez, lisez, abonnez-vous à l'investisseur sans costume, et moi je vous dis à votre bonne fortune